C'est parti Coucou, comment ça va J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo euh, ce qui n'était pas prévue mais franchement j'avais vraiment trop envie de partager avec vous ce livre si vous me suivez sur Instagram, donc mon Instagram c'est withhasnabi euh, ces dernières semaines je vous ai partagé plusieurs passages de ce livre et à chaque fois que j'ai partagé des passages où vous avez été nombreuses à me contacter, à me demander à Hasna c'est quoi ce livre, il est trop bien il est trop bien, il est trop bien et euh, franchement euh, j'ai terminé la lecture hier euh, il est trop bien ce livre il est trop bien et je me suis dit je vais faire une vidéo rien que pour parler de celui-ci. Euh, C'est la première fois je pense que je fais ça sur, euh, sur ma chaîne. Euh, alors il y aura un concours sur Instagram, je, je vais vous proposer de gagner ce livre. Mais si vous n'avez pas de compte Instagram ou si vous voulez tout simplement acheter ce livre, vraiment, vraiment je vous le recommande à 200%, euh, euh, je vous offre un code de 30%. Euh, je vous le mettrai en barre d'informations mais donc allons-y, euh, je vais vous parler un petit peu de, de, de ce livre... Donc elle a été écrite par Omar Suleiman, donc elle a été traduite de l'anglais Et euh, donc Omar Suleiman, vous pouvez le suivre sur Instagram, il a un compte Instagram Il est président du Yakin Institute et il est aussi professeur en études islamiques à l'université de Dallas à l'université Southern Methodist University de, la, de Dallas, ok voilà Alors ce livre il coûte 9,90€, donc 9,90€ vraiment il est pas cher du tout Et en plus 30% il est... Voilà, pas cher du tout. Alors avant de commencer à, à vous parler un peu du livre, euh, je tenais à remercier, j'espère qu'elle passera par là, l'abonnée qui m'a parlé de cette maison d'édition. En fait, euh, je vous avais partagé durant le mois de ramadan... Euh je vous avais parlé d'un livre euh, un, un livre sur la Mecque Et euh, la personne en fait La manière dont j'ai parlé du livre Elle a directement en fait euh, euh, Trouvé lequel puisqu'elle l'avait elle-même Et elle m'a fait une photo en me disant Ah, oh, J'adore ce livre et d'ailleurs je te recommande La maison d'édition Muslim City Et, euh, euh, et, et donc elle m'a recommandé en fait Cette maison d'édition euh, Et, et j'ai fait le plein de livres Et franchement ce livre il est top Alors donc le, le livre Le titre du livre c'est À la rencontre de Mohammed 30 tranches de vie du prophète. Alors j'ai lu, euh, comme je pense beaucoup d'entre vous, plusieurs biographies du prophète Mohammed Alors euh, c'est vraiment important déjà de, de, de, de, de, important de lire des biographies, parce que la biographie vous allez vraiment avoir des informations, voilà sur qui est son père, qui est sa mère, où est-ce qu'il est né, euh, vraiment plein d'informations sur sa vie, voilà. Et ces informations elles sont nécessaires, et elles sont, euh, en tant que musulmans, euh, on, on, on se doit de faire ce, ce travail de, de, de recherche. Et en tant que musulman, c'est un devoir de, de, de connaître un minimum quand même sur la vie de notre prophète, puisque euh, j'ai toujours la shahada, quand on voyez, quand vous regardez l'attestation de foi, la, de, de foi pardon, on atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que son prophète et le prophète Mohammed. notre religion elle est basée sur le, le Coran, mais aussi sur la Sunna, sur le, sur le, le prophète. Et, euh, il faut passer par euh, cette phase de euh, recherche et d'apprentissage sur euh, la, la vie du prophète pour, pour connaître cet homme en fait pour pour, pour, pour connaître cet homme et euh, j'ai lu pas mal donc donc j'ai déjà lu des biographies du prophète j'ai déjà écouté plein de, de voilà de, de, de, des cours etc des conférences sur sur, sur, sur, ce, sur ce, celui-ci mais ce que j'ai aimé en fait dans ce livre c'est l'approche euh, de Omar Soleiman la manière dont il nous présente le prophète sal donc il nous présente 30 tranches de sa vie et en fait euh, ce qu'il essaie de faire avec ce livre c'est vraiment de développer un lien spirituel entre nous et le prophète. Passer en fait du simple fait, oui, d'avoir plein de connaissances sur le prophète à un lien spirituel. À, à, à, à, en fait, il y a une relation euh, qui se crée et la manière dont il a fait ça, et, elle, elle est juste euh, sublime, puisqu'il nous, euh, nous invite en fait, euh, il nous invite dans la vie du prophète, Muhammad, sallam, euh, il nous montre comment les compagnons euh, vivaient avec lui euh, et. et euh, par le biais en fait, de plusieurs récits et, et par cette invitation à, à ce voyage, en fait moi je me suis sentie un peu à Médine. J'avais l'impression d'être un, un compagnon tout simplement. J'ai ai vraiment, ai vraiment aimé l'approche et à la fin euh, du livre, je me suis dit mais en fait, vous voyez dans un monde euh, le monde dans lequel on vit actuellement, on a besoin d'inspiration, de, de, de, de, on, on a besoin de personnes qui nous inspirent, on a besoin de modèles et le meilleur des modèles, c'est notre prophète euh, Mohammed sallam. Et euh, en lisant euh, le livre, je me disais, mais euh, quelle chance ils ont eu en fait les compagnons de, de, de, de vivre avec lui, de pouvoir de, l'observer, de, de, de, de pouvoir, de pouvoir euh, parler avec lui, de pouvoir euh, profiter de sa présence en fait, euh, et, et, et surtout de, de la beauté en fait de son comportement, et en même temps je me dis, mais nous en fait, euh, à la fin, dans, dans un moment dans le, dans le, dans le livre, vous, vous verrez en fait que le prophète parlait, euh, pensait beaucoup à nous en fait et, euh, et il parlait de nous comme ses frères, non pas comme ses compagnons, puisque ses compagnons c'est ceux qui étaient avec lui, alors que nous euh, il nous a mis, dans, il, et je trouve que le mot frère c'est encore plus proche que compagnon vous voyez, euh, et, euh, et, et donc il, il pensait beaucoup à nous et, et, et donc il disait euh, qu'il aimerait nous, nous, nous rencontrer il pensait à nous et un compagnon qui lui disait mais tes frères c'est pas nous, il disait non, vous êtes, vous, vous êtes mes compagnons, mes frères c'est ceux qui viendront après et qui croient, vont croire en moi sans m'avoir vu. Et franchement euh, euh, euh, moi à la fin de, du livre je me suis dit mais euh, euh, je me sens tellement euh, euh, en fait euh, euh, fière, tellement heureuse de faire partie en fait de cette communauté et de croire euh, de, de, de, de croire et d'aimer en fait une personne et de croire et d'aimer le prophète sans l'avoir vu euh, par le biais de voilà, tout ce qu'on a appris sur lui, mais là, le, le fait de, de, de, de, de, de, de voir son comportement, moi, ça m'a sincèrement, euh, je me suis dit, mais... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là, là. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire sur mon comportement, et franchement, la base, vraiment, il, y a, ça, il faut retourner à lui, euh, pour se réformer, pour réformer son comportement, et euh, je vais vous lire juste quelques passages de l'introduction, je n'ai pas pris euh, d'habitude, je, je prends des petites notes où je voyez je, je, je surligne Mais j'ai arrêté de faire ça parce que le problème vous voyez dans ce livre par exemple il y avait tellement de passages que j'avais envie de surligner Que je me suis dit non ce, il, il, sera, il sera surligné de toutes les couleurs Mais euh, vous voyez je, je, donc, je, je vais vous, je, juste vous faire lire l'introduction euh, Malgré son apparence physique d'une beauté si saisissante le caractère du prophète Mohammed était encore bien plus sublime et frappant. Et en fait, ce livre, il nous parle du prophète, euh, vraiment, il nous parle du caractère du prophète. Comment il se comportait avec les enfants, comment il se comportait avec ses ennemis, comment il se comportait avec. Voilà, c'est vraiment on, on, le comportement, et c'est ce qui est en fait. Euh, Magnifique, c'est vous allez en fait voir vraiment sa conduite dans différentes situations et du coup moi en tout cas plusieurs fois voyez euh, sa conduite quand il est énervé et moi je me suis dit mais oh là là je suis loin loin loin loin de la meilleure des façons de faire, sa façon euh, de faire quand il est triste, comment, euh, comment il réagissait quand il y avait des épreuves voyez et, et vraiment ce livre va vraiment vous apporter un, euh, un éclairage sur sa manière de se conduire avec la communauté, avec ses ennemis, avec ses enfants, avec ses femmes, etc. Euh, voilà. Et, et ce que j'aime bien, c'est que vraiment, en fait, on se sent invité. Vous voyez, euh, durant euh, les, les différentes tranches de vie que vous allez euh, que découvrir dans le livre, et euh, eh ben vous allez... Euh, être invité à prier derrière le prophète et, et, et vous allez avoir des anecdotes et des récits qui montrent comment il se comportait en fait avec vous quand il priait, vous allez avoir des... et comment il se conduisait surtout quand il priait vous allez avoir des anecdotes, vous allez être invité à inviter le prophète le prophète ou être à aller chez lui et vous allez voir en fait comment il agissait avec ses, ses invités quand vous aviez besoin d'aide, alors voilà donc les, je, vais vous lire je vais vous lire quelques... Euh, euh, les, les titres de certaines tranches quand ils jouaient avec vos enfants et donc euh, voilà euh, est, est, est, l'approche est tellement, est tellement belle, c'est un livre qui est vraiment très facile à lire euh, je l'ai lu assez rapidement et euh, la fin j'avais vraiment pas envie de terminer en fait, vous voyez euh, je me suis dit non j'avais vraiment pas envie de terminer mais c'est un livre qui se lit facilement rapidement et vraiment qui euh, c'est un, un livre qui nous questionne vraiment sur notre comportement euh, avec nos proches, notre comportement avec nous-mêmes, notre comportement avec la nature, avec les animaux, etc. Et euh, vraiment, il y, y a tellement de... Moi, je me suis dit, euh, voilà, s'il si y a une personne auquel j'aimerais juste ne serait-ce qu'un tout petit peu ressembler, euh, c'est à lui. Quand vous pensiez être son ami, quand vous aviez besoin de votre aide, quand personne d'autre que lui ne le remarquait, euh, quand il était en colère. Et, et, et, et la manière, en fait, dont euh, les, les, les récits et les hadiths qui sont, euh, qui sont euh, partagés ici, je ne sais pas, vous avez vraiment l'impression de, de connaître de, de, de le prophète, mais d'une autre façon, vous voyez. Parce que c'est vrai que dans les biographies, il y a souvent un... Je ne sais pas comment expliquer, en fait. Voilà, c'est une biographie, ce sont des informations. Alors que là, en fait, vous avez l'impression d'être plongé et d'être vraiment... Il y, y a un, un lien, il y a une proximité qui se crée. Et c'est vraiment ça, quand... Euh, donc, dans son... Euh, voilà, il parle, donc, et vraiment, est, est, vraiment l'auteur a, a réussi en fait, et c'est ce qu'il note ici, à nous faire passer d'une simple connaissance du prophète, voilà, connaître sa vie, oui c'est important, connaître le prophète Mohammed, c'est important, mais euh, là ici c'est surtout, il essaie de développer un lien spirituel et un amour qui nous permettront de nous inspirer de sa personnalité dans notre vie quotidienne. Et vraiment cette phrase, elle regroupe vraiment ce que vous allez trouver dans ce livre, dans ce livre vous allez trouver une inspiration pour, euh, pour être une meilleure version de vous-même. Et la meilleure des inspirations, je n'ai pas, pas, euh, pas surligné, mais il y avait des phrases vraiment que j'ai ai vraiment euh, aimées. Et euh, je vous assure qu'à la fin du livre, vous allez certainement pleurer quand vous allez voir... Euh, euh, en, en fait, c'est... Vous, vous allez voir que le, le, c'est un voyage, vous allez faire un voyage en fait. Vous allez faire un, un, un voyage et vous allez partager, vous avez, vous allez, vous, avec ce livre vous allez avoir l'impression en fait, de partager certains moments que vous connaissez certainement. Vous voyez euh, par exemple le, je sais pas moi, la guerre des tranchées, euh, euh, euh, euh, certains événements qui se sont passés à la Mecque quand le prophète Mohammed euh, et les musulmans étaient persécutés, etc. Mais vous, la manière dont, dont, dont, dont ce livre euh, est écrit, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous allez avoir l'impression en fait, de vivre ces moments avec le prophète, il y a des passages vraiment qui sont émouvants, par exemple euh, comment, comment le prophète a réagi quand il a perdu son, son fils Ibrahim, en fait vous vous rendez compte que dans toutes les situations il avait le meilleur, le meilleur des comportements euh, et il euh, y a un passage aussi qui m'a vraiment énormément touchée c'est le 29, la douleur de sa mort et donc euh, vous... Euh, vous allez voir en fait comment, comment il est mort euh, et, euh, et, et vous allez voir aussi euh, comment il a quitté en fait ses compagnons, c'est un passage qui m'a vraiment émue donc je vais euh, et, et, et vous avez vraiment l'impression quand vous allez lire en fait surtout que c'est à la fin du livre euh, et comme je vous disais c'est vraiment une invitation à un voyage, vous avez l'impression de voilà moi en tout cas j'ai eu l'impression à un moment donné comme je vous disais d'être à Médine, à un moment donné d'être à la Mecque et d'être auprès de lui quand on arrive à la fin, donc la, la douleur de sa mort euh, vous êtes à la fin de ce voyage donc du coup en fait vous avez déjà euh, vous avez déjà en fait euh, un lien encore plus fort que ce que vous, vous certainement vous avez peut-être déjà euh, et, et, et j'ai vraiment euh, eu l'impression d'être parmi les compagnons en train d'attendre voilà, vous voyez, euh, derrière le rideau, euh, d'avoir de ces nouvelles. Imaginez-vous les compagnons assis en silence dans la mosquée, dans un état de profonde anxiété, se demandant si le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se remettrait de la maladie dont il souffrait durant ces derniers jours de sa vie. Donc je, je, je, je passe un, un petit peu. Donc... Anas nous décrit ainsi les derniers moments de la vie du prophète Mohammed alors qu'il se trouvait dans sa chambre durant l'une des prières rituelles à la mosquée. Le prophète sallallahu wa sallam, tira son rideau et montra aux compagnons un large sourire au point qu'ils purent voir toutes ses dents. Les compagnons ont décrit son visage à cet instant comme similaire à la page d'un moussaf, ce qui était une allusion à sa beauté immaculée. C'était également une référence au fait qu'il leur avait montré le plus beau sourire de sa vie alors qu'il était sur le point de rendre l'âme. Cette dû remonta le moral des compagnons car ils avaient interprété la façon dont il leur avait souri comme un signe qu'il allait bientôt, qu bientôt connaître un rétablissement complet et à nouveau les diriger dans la prière. Euh, donc voilà, etc. Je n'ai pas, je je, pas envie de vous lire tout ça, surtout que c'est la fin. Voilà, il y a vraiment plein de passages que j'aimerais partager avec vous, mais euh, euh, voilà, je, vais, je vais vous laisser les découvrir vous-même. En tout cas, ce livre, euh, à la fin de ce livre, vous allez voir que vous allez aspirer vraiment encore plus à rencontrer le prophète Muhammad sallallahu wa sallam. Donc dans ce livre vous allez trouver en fait euh, en, le caractère et, euh, et le comportement du, du prophète Muhammad sallallahu wa sallam, dans différentes situations et euh, l'idée vraiment c'est d'essayer en fait de s'inspirer de, de, de, de, de, de son, son bon comportement dans nos vies quotidiennes et euh, en tout cas moi personnellement je vous assure qu'il y a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de, de travail en même temps c'est le prophète c'est Mohammed et il y a euh, un passage, un dernier passage que je vais vous lire parce que franchement j'étais déprimée à hein, des moments donnés je me disais mais c'est pas possible comment je pourrais jamais être comme ça, jamais je ne pourrais être comme ça et, et en même temps je vais vous dire ce que Aïcha a dit à propos de lui Aïcha affirmait toujours clairement que le prophète Muhammad alayhi wa sallam, était un être humain normal qui se comportait comme les autres à bien des égards. Il était activement au service de sa famille en, en effectuant de nombreuses tâches et corvées ménagères. Il nourrissait le bétail et attachait son chameau. Il mangeait avec les esclaves et les aidait dans leur travail. Par exemple, en pétrissant la pâte, il portait et ramenait à la maison ses propres provisions. Alors, en évoquant l'attitude du prophète Muhammad alayhi wa sallam, au sein de son foyer, Aïcha disait « il était constamment au service de sa famille ». Il y a une chose aussi que j'ai beaucoup euh, appréciée dans ce livre, c'est que c'est vrai que quand on parle des compagnons du prophète Mohammed, souvent on parle euh, d'hommes. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre, c'est que vous allez voir que les femmes, en fait, avaient aussi euh, beaucoup de, énormément de contacts avec le prophète Mohammed, qui qu'elles qu lui posaient des questions, elles allaient le voir, le consulter, euh, le rencontrer, elles étaient beaucoup présentes à la mosquée, etc. Donc euh, j'ai vraiment bien aimé ce livre. Vous verrez aussi un, un superbe passage euh, sur... Euh, à un moment où le prophète va s'énerver. Ah, J'ai envie de tout vous raconter, c'est ça le problème Toutes ces façons d'agir, vous, vous en tirez des leçons. Euh, vraiment, dans, dans toutes ces manières d'agir. Moi, en lisant le livre, je me suis dit, mais c'est la perfection en fait. C'est juste la perfection. Et alors, je vais terminer avec euh, la plus haute éloge euh, que Aïcha a fait sur, sur, sur lui. Donc, elle a dit Qu'à al-Qur'an Qur'an. Ça veut dire, son caractère était celui du Coran. Voilà. En fait, elle a vraiment résumé le caractère euh, du prophète, sallallahu wa Et dans euh, vraiment ce livre... Euh ce livre, il est, il, est, il est magnifique et comme je vous disais, je vous le recommande vraiment. D'ailleurs, si vous avez d'autres livres à, à recommander, n'hésitez pas à les laisser en, en barre d'information. Je ne sais pas du tout si ce type de vidéo, franchement, euh, voilà, vous, vous plaît. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de, de partager ça avec vous. Et, et Franchement, j'ai tellement aimé ce livre que je ne pouvais pas m'empêcher de, de, de, de, de partager certains passages. Et après, je me suis dit non, il faut que j'arrête parce que j'avais envie de partager tout, tout le livre. Donc voilà, je vous le recommande. Et si ça vous intéresse, je vous le montre vite fait. Voilà, ça c'est un nouveau livre, un autre livre que j'ai commencé. Euh, qui aussi, c'est vraiment, euh, voilà, c'est aussi euh, voilà, un livre spirituel, mais euh, sur un autre sujet et avec une différente approche. Et si, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, franchement je serais ravie de vous faire, euh, voilà, de temps en temps. Parce que je vous assure que moi la lecture, euh, en fait je lis euh, essentiellement quand je prends les transports en commun pour aller euh, au travail. Parce que quand je suis à la maison, c'est juste pas possible et... Euh, et durant le mois de, de Ramadan, c'est vrai que euh, j'avais euh, dans mes objectifs de terminer justement ce livre. Je, voilà, je l'ai terminé après le Ramadan, c'est pas grave, vous voyez, l'essentiel c'est de persévérer et de, de faire des efforts. Et, euh, et donc euh, c'est pour ça que voilà, j'ai pris vraiment plusieurs livres euh, religieux parce que euh, je lis d'autres livres dans d'autres domaines euh, et en fait, euh, je me rends compte tout simplement que j'ai euh, aussi besoin euh, d'en apprendre beaucoup plus. Euh, et, et, et franchement, j'ai voilà, j ai, j ai, moi ça m'a ça m'a fait du bien. En fait, ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est un livre surtout qui vous remet en question et qui, comme je vous disais, euh, vraiment, je, je, je, je me dis, on a la meilleure, on a la plus la, la meilleure des inspirations, la meilleure source des inspirations, d'inspiration. Et, et pour, pour, voilà. Pour, pour, pour la connaître il faut il faut voilà il faut, il faut il faut avoir des informations sur sur le prophète il faut connaître comment il se comportait dans différentes situations pour essayer de, de, de nous en inspirer dans, dans notre vie quotidienne et euh, voilà écoutez je vais vous laisser et euh, j'espère vraiment encore une fois que, que cette vidéo euh, vous plaira je vais vous mettre en barre d'information donc le, le titre exact du livre je vais vous mettre aussi en barre d'information le code donc c'est hasna 30 pour 30%, euh, voilà, et euh, n'hésitez pas venez, à venir participer au concours sur Instagram, sur ce, je vous souhaite une excellente, je sais pas, journée, nuit, je sais pas à quel moment de la journée vous avez, vous, je vais poster cette vidéo, puisqu'on a quand même 6 heures d'écart entre nous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec des recommandations de livres, vraiment des livres qui vous ont touché, des livres qui vous ont transporté, qui, qui qui, voilà, qui, qui, qui, qui voyaient, et vous avez des livres comme ça qui... Euh, qui, qui euh, qui vous touche et qui euh, qui font en fait que voilà vous avez vraiment envie de d'avancer de, de, de, que vous avez envie de euh, d'être une meilleure personne vous voyez de de vous améliorer donc n'hésitez pas à me laisser votre petite liste je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye